Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur l'interprétation économique du dual, euh, donc dans le cadre de la programmation linéaire. Alors, en première année, vous avez beaucoup travaillé sur le passage euh, automatique du primal vers le dual. Euh, donc vous maîtrisez bien la mécanique, hein, comment on passe de l'un à l'autre. Et vous avez aussi beaucoup travaillé sur l'interprétation des valeurs optimales des variables duales, qui servent aussi à l'analyse de sensibilité. Hein, et vous, donc cette interprétation... On parle de coûts marginaux, ou de shadow prices en anglais. Donc ça, c'est très important, puisque ça mène vers l'analyse de sensibilité. Cette année, on reparle un peu du dual, et on va simplement essayer d'enrichir les interprétations possibles, Donc toujours pour essayer de, de donner davantage de sens aux maths que vous avez fait l'an dernier. Alors en particulier, on va chercher à comprendre le dual comme une, une façon de borner le primal. Donc il y a une petite vidéo là-dessus, je vous mets le lien en description. Donc, ça, c'est très important pour moi. Et aujourd'hui, on va voir comment, dans certains cas simples, on peut donner une interprétation économique du problème dual, mais dans sa globalité. Voilà, ça c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors pour faire ça, on va s'appuyer sur un exercice de la feuille de TD, euh, qui est l'exercice sur les vins. Donc je vous fais une petite correction ici, euh, un détail. Alors on a une coopérative viticole qui produit des vins en assemblant des cépages, trois cépages, Cabernet-Franc, Cabernet-Sauvignon et Merlot. Alors, elle produit deux types de vins cette coopérative, le Bordeaux A et le Bordeaux B. Et on sait que dans le Bordeaux A, il y a 30% de Cabernet Franc, 20% de Cabernet Sauvignon et 50% de Merlot. La somme fait 100 ici. Et un litre de vin, Bordeaux A, on, on peut le vendre 7 euros. Donc on a le profit en euros par litre ici pour euh, nos deux types de vins. Par ailleurs, on a des stocks limités pour chaque cépage. Donc on n'a que 5000 litres de Cabernet Franc, 1000 litres de Cabernet Sauvignon et 4000 litres de Merlot. La question, ce qu'on se pose, c'est bah, quelle quantité de Bordeaux A et de Bordeaux B je dois produire pour maximiser euh, mon profit. Voilà, donc but du jeu, modéliser ce petit problème comme un programme linéaire. Alors c'est un problème euh, jouet, illustratif, et je pense que vous, euh, vous avez l'habitude de faire ce type de petit modèle, donc euh, entraînez-vous pour euh, vous remettre dedans. Alors attention, moi j'avance, donc euh, mettez en pause la vidéo euh, avant de voir la suite. Alors, les variables sont assez claires ici, on va, on, on demande les quantités, donc on a XA la quantité de Bordeaux qu'on va faire, la quantité en litres, et XB la quantité en litres de Bordeaux B. Alors on sait que 1 litre de Bordeaux a nous rapporte 7 euros, un litre de Bordeaux B 5 euros, donc on cherche à maximiser 7XA plus 5XB. Peut vérifier les unités ici, là on est en euros par litre, ce coefficient, XBC en litres, donc on a bien des euros, ça c'est bien notre profit global selon les quantités euh, de Bordeaux A et de Bordeaux B qu'on va faire. Et puis on a des stocks limités, donc euh, quand on va produire du Bordeaux A et de Bordeaux B, on va consommer des cépages, il ne faut pas qu'on dépasse la quantité disponible. Par exemple pour le Cabernet Franc, dans un litre de Bordeaux A, j'ai 0,3 litres de Cabernet Franc, donc, euh, et j'ai dans le dans 1 litre de Bordeaux-B, j'ai 0,5 litres de, de Cabernet-Franc. Donc 0,3XA plus 0,5XB, ça c'est ma quantité de Cabernet-Franc qui va être nécessaire à ma production en A et en B. Et ça, bah, je ne peux pas consommer plus que 5000 litres euh, que j'ai en stock. Voilà. Alors J'ai aussi ces contraintes de ressources de stock pour le Cabernet-Sauvignon et le Merlot. Je peux quand même vérifier les unités toujours. 0,4, ça vient d'un pourcentage, hein, c'est 100 dimensions. XB, c'est une quantité en litres, donc je compare bien ça à des litres qui, est, qui sont ma, mon stock ici. Alors, les variables sont positives, hein, ce sont simplement des quantités. Donc voilà le programme linéaire. Alors la, la question suivante, est vraiment la question qui nous intéresse, c'est la question du concurrent. Donc un concurrent souhaite acheter tous les stocks de la coopérative, à quel prix doit-il proposer les cépages afin de minimiser uh, sa dépense alors là, je vous laisse. Donc, le but du jeu est de faire un programme linéaire pour modéliser le problème du concurrent. Donc, je vous laisse mettre en pause et y réfléchir. Donc, on cherche des prix. On cherche des prix pour racheter les stocks et de façon compétitive. C'est-à-dire qu'il faut que la, la coopérative accepte la vente. Donc, quel prix on doit proposer pour quand même payer le moins possible et euh, emporter l'adhésion de la coopérative dans cette vente Alors, déjà, la, la fonction, les, les variables, déjà, les prix. Donc, on va proposer des prix unitaires pour chaque cépage. Donc YCF, le prix en euros par litre du cabernet franc hein, qu'on va proposer à la coopérative. Pareil pour les deux autres cépages. Alors si vous avez eu du mal à répondre à cette question, maintenant que vous avez les variables, mettez en pause et essayez d'écrire euh, la suite du, du programme linéaire. Je continue donc. Alors la fonction objective, donc on veut minimiser la dépense ben, on va acheter tous les stocks. Donc, pour le Cabernet Franc, on va payer 5000 litres fois le prix au litre hein, qu'on va proposer, etc. Donc, voilà la dépense globale euh, du concurrent. Alors, ça, ça ne suffit pas. Il faut que, pour que la coopérative accepte, il faut que ce soit intéressant. C'est-à-dire qu'il faut que, quelque part, la coopérative gagne au moins autant en vendant ses cépages que ce qu'elle aurait gagné en produisant son Bordeaux elle-même. Alors, pour écrire cette contrainte, on va raisonner pour chaque Bordeaux et on va raisonner par litre. Donc, considérons déjà un litre de Bordeaux. Qu'est-ce qu'on a envie de, de dire dessus ben, Ce qu'on a envie, c'est de dire que le profit que va faire la coopérative en vendant les cépages qui sont nécessaires à un litre de Bordeaux, ce profit-là, ben, il faut qu'il soit plus grand que le profit qu'elle fait en produisant et en vendant un litre de Bordeaux à elle-même. Sinon, elle pourrait intérêt, avoir intérêt à continuer euh, sa production. L'idée, c'est que même si la transformation lui coûtait zéro, elle accepterait quelque part la vente en raisonnant si elle est simplement sur un raisonnement de profit ici. Donc voilà ce qu'on veut écrire. Alors Le membre de droite, c'est pas difficile. Hein. Profit d'un litre de A, ben on le connaît, c'est 7. Donc quelque part, on a un supérieur ou égal à 7 ici. Alors qu'est-ce qu'on va gagner en acceptant la vente de nos cépages Alors Dans un litre de A, combien il y a de litres de cavernes et 30% de Bordeaux donc il y a 0,3 litres de Cabernet Franc. 0,3 litres, et on, si on les vend, on va gagner 0,3 fois le prix. Donc, voilà la part qu'on va gagner sur le Cabernet Franc. Pareil pour le Cabernet Sauvignon, et pareil pour le Merlot. Donc, voilà le profit que fait la coopérative si elle accepte les prix fixés par le concurrent, pour un litre de Bordeaux a. Et on a la même chose pour le Bordeaux B. Alors, comme ce sont des prix, voilà, ils sont aussi positifs. Donc ça, ce sont des contraintes de compétitivité. C'est-à-dire qu'il faut proposer des prix pour minimiser son coût et s'assurer que ces prix soient intéressants pour euh, la coopérative. Donc voilà la solution de cet exercice. J'espère que ça vous, vous aide à voir qu'ici, euh, on a en fait interprété le dual. Hein, ce problème-là, c'est vraiment le problème dual de celui-ci. Regardez, j'ai une variable associée à chaque contrainte, trois variables dans le dual pour les trois contraintes du primal les coefficients de l'objectif sont passés en membres de droite dans le, dans le dual, les membres de droite du primal sont passés en coefficients de l'objectif du primal, etc. Donc ici, on a vraiment construit le dual. Regardez les coefficients de la première contrainte, 0,3, 0,2, 0,5. 0,3, 0, sont les coefficients associés à la variable du primal correspondante à cette contrainte. Alors, voilà pour l'exercice, donc maintenant on essaie de prendre un tout petit peu de recul pour voir quand est-ce qu'on pour, pour ça dans un, un, de façon un peu plus générale. Alors on va distinguer l'entreprise et le concurrent. Donc l'entreprise, c'est notre problème primal. Donc voilà le problème P, hein, le primal qu'on se donne. Alors il n'est il est, il est pas complètement général par rapport à ce que vous avez écrit euh, dans le cours, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir des égalités là, on pourrait avoir des variables négatives, etc. Voilà le, le problème ici qu'on se donne un peu restreint. Et on cherche d'abord à lui donner un sens économique, en essayant de penser à l'exercice qu'on vient de faire, bien sûr. Donc ici, on pourrait dire que CJ c'est le profit d'une unité de produit J. Donc là, on a une entreprise qui, qui fait des produits, et elle fait un profit pour chaque unité de produit. BI, la cap elle a des ressources pour faire ses produits. Donc BI, c'est la capacité de chacune de ses ressources. Donc là, il y a M ressources. Elles sont en quantité, en capacité, bien sûr, limitée. AIJ, c'est la quantité de ressources I nécessaire pour une unité de produit J. Donc ça, c'est ce qui va traduire la consommation des ressources pour faire les produits. Alors, on peut se donner des unités quand même assez, assez dans cette interprétation pour s'y retrouver. Par exemple, le profit, on peut le garder en euros par litre, comme dans notre exercice. Et puis peut-être les ressources sont en kilos. Donc là, on pourrait imaginer qu'on... On, on, à partir d'olive, on produit de l'huile d'olive. Donc, on a des quantités en kilos d'olive et on produit de l'huile d'olive en litres et notre profit est en euros par litre. Alors, l'entreprise, le, le, maintenant, son interprétation du primal est la suivante. Ben, la question qu'elle se pose, c'est quelle quantité XJ de produit J il faut fabriquer avec les ressources disponibles pour maximiser le profit. Donc, la variable XJ, on l'interprète comme une quantité, ici en litres, de produit J. L'objectif, c'est le profit total. Hein. Et la contrainte qui est ici, c'est la contrainte de ressources. Hein, ce qui est ici, c'est la quantité de ressources I consommées par tous les produits J. Hein, puisque A et J, c'est la part de I euh, qui est nécessaire pour J. Alors, ça. Ayant donné un sens économique à notre primal, écrivons d'abord le dual de façon mécanique. Le voilà. Donc là, je ne rappelle pas comment on passe du primal au dual. Hein. Ça, je... Vous avez une fiche dans le cours pour revoir ça. Donc on a écrit le dual de façon mécanique, et ici on cherche à voir si on peut lui donner du sens par rapport à l'entreprise. Et c'est notre fameux concurrent comme dans l'exercice. Ici, on peut imaginer que les YI sont des prix pour chaque ressource, donc on imagine que le concurrent, lui, cherche à quel prix unitaire il doit proposer euh, les ressources, pour minimiser sa dépense. Donc Quel prix unitaire compétitif faut-il proposer pour racheter les ressources de l'entreprise à coût minimum On peut vérifier quand même qu'ici, on a le coût total du rachat et on peut vérifier les unités. Ici, on était bien en euros, hein, euros par litre fois litre. Et ici, on est bien en euros, kilo fois euros par kilo. Et la contrainte du dual, bah, c'est la contrainte de compétitivité. Si on regarde bien, c'est c'est le profit de l'entreprise pour la vente des ressources qui sont nécessaires à une unité de produit J. Il faut que ce profit pour une unité de produit J soit plus grand que le profit qu'elle aurait fait en fabriquant et en vendant elle-même le produit J. Donc voilà notre dual interprété d'un point de vue économique par rapport à cette histoire économique du primal. Voilà. Alors J'espère que ça vous aide à donner euh, davantage de sens au dual, même si c'est dans un, un cas restreint ici. Hein, simplement pour conclure, euh, donc cette interprétation économique du dual, elle, elle, elle interprète les variables comme des prix. Et quelque part, c'est assez proche de ce que vous avez vu quand vous interprétez les valeurs optimales des variables duales, comme des coûts marginaux. Hein, ce, qui sont, ce, qui, ce qui représente des coûts pour un acteur peut être des prix pour l'autre acteur. Donc ici, on retrouve cet élément. Simplement, on cherche un cadre dans lequel on peut donner un sens global au problème dual et pas juste à la valeur des variables optimales. Donc c'est plus restreint, mais c'est aussi intéressant dans beaucoup de cas simples euh, que vous pouvez être amené à modéliser dans l'entreprise. Voilà, bonne, bonne rentrée à vous, bon cours